Je suis de retour à CFRH 88.1-106.7 avec mes invités euh, pour la question métis. Isabelle, explique nous le rôle d'une femme métis. Euh, ben, j'ai pas mal d'affaires à dire là-dessus, là, mais euh, je vais commencer par aujourd'hui. Okay? À quoi ça ressemble une femme métisse aujourd'hui? Euh, on on le sait, moi, moi, en tout cas, là, visuellement, quand je me promène, je suis pas... J'suis pas mal sûr. À chaque fois, là, quand je rencontre une femme métisse, je le jette là-bas et je lui demande tu sais, à quoi ça ressemble. C'est une femme qui n'est qui est pas gênée de montrer justement qu'elle a des racines autochtones, puis elle va, elle va le montrer peut-être de façon euh, de la façon dont elle va se coiffer, la façon dont elle va s'habiller, la façon euh, euh, dont elle va vivre. Euh, la plupart des femmes métisses que je connais, c'est des sauvages, c'est des femmes de bois. T'es lâche-louse dans une forêt, il n'y a pas de problème. là. Ils vont suivre leur mari chasseur. Ils ont un camp. Euh, Ce n'est pas des femmes euh, qui, qui tripent sur le maquillage trop, trop, euh, sont capables de délaquer avec les mouches noires. Euh, C'est des sauvages, les femmes métisses euh, aujourd'hui. Euh, D'où ça vient, ça? Bien, évidemment que ça vient de... Ça fait 400 ans que les, que les métisses existent, là, depuis que les deux peuples se sont rencontrés. Bien, les, une des raisons pourquoi les premiers colons euh, se mariaient ou avaient des enfants avec des amérindiennes, ben c'était parce qu'ils étaient justement fortes et capables de dealer avec nos hivers, nos températures, euh, nos, notre faune, notre flore, euh, euh, notre territoire. Donc, les femmes métisses, en plus qui n'ont pas été coupées de ce territoire-là, ben, c'est des femmes assez, assez naturelles, assez sauvages, puis ça, c'est comme ça depuis longtemps. Euh, le rôle d'une femme métisse, ben, c'est le même rôle que n'importe quelle femme dans n'importe quelle culture, justement, parce que... En général, c'est les femmes qui sont plus euh, stables et qui s'occupent des enfants. Donc, c'est elles qui sont porteuses des traditions, qui sont porteuses des savoirs, euh, des, euh, des coutumes familiales, de l'histoire orale. Pourquoi aujourd'hui, c'est les femmes métisses qui font l'objet le plus des attaques des anti antimétisses euh, des Premières Nations c'est simplement pour ça. Les Premières Nations, leurs propres femmes à elles, de façon historique, ont été contrôlées, ont été euh, éteintes. On a essayé de, de toutes les façons possibles de, de, de, de tasser l'influence des femmes. Euh, tu écrases les femmes dans une culture, ben tu écrases la culture au complet. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elles, ces femmes-là des Premières Nations antimétistes ont vécu? C'est ça qu'elles sont en train de, de, de, de faire aux femmes métisses d'aujourd'hui. Euh, évidemment aussi, il y, y a des raisons sociales à ça. Tu sais, les hommes en général sont plus respectés que les femmes. On, on a moins de gêne à attaquer une femme qu'à attaquer un homme. Puis Il y, y en a aussi que c'est carrément parce qu'ils sont misogynes. Mais bon, ça, ça aussi c'est partout à travers le monde puis dans toutes les cultures. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais dire à, à part de ça euh, bien que ça reste, en, en, en, ça reste comme ça. Pourquoi les femmes n'y prennent pas leur place C'est comme Richard dit. Ben ça aussi, c'est culturel. Les hommes métisses, aujourd'hui, ils sont plus dans, en politique. ils C'est un réseau, il y a des associations, euh, ça brasse, euh, des combats de coque, tout ça. Puis les femmes, ben, on est chez nous, on s'occupe de nos affaires, on s'occupe de nos enfants. Oui, on a des, on, on peut travailler pour le monde autochtone, on, peut, on, on, on a euh, une vie en dehors de la maison, mais... La plupart des femmes métisses qui se sont faites attaquer dans les deux dernières années, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont juste retirées. Pour, pas pour, euh, puis, puis les gens ils ont mal interprété ça parce que, ah, elle se retire, ça veut dire qu'ils ont raison, les anti-métisses, de l'attaquer parce qu'elle ne se défend pas, elle ne dit rien, pas s'en va. Mais ça, c'est un réflexe de survie. C est, c est, on est seul contre des gens comme ça, ben la première chose qu'on fait, on sauve notre peau. Ça fait des an... ça fait des centaines d'années en fait que les métisses sont d'une façon ou d'une autre qui se font taper dessus, qui se font pas reconnaître, qui se font relier dans renier dans leur identité, qu'on les inclut pas dans l'histoire, qu'on n'en parle pas, ben c'est intergénérationnel puis ça date de très longtemps. Fait que le premier réflexe une femme métisse qui se fait attaquer sur la place publique ça ne sera pas le même réflexe qu'un homme métisse qui se fait attaquer sur la place publique. L'homme métisse va gueuler, euh, va aller dans les médias, va se défendre, il va avoir un groupe d'hommes autour de lui. Mais la femme métisse, en général, ce n'est pas le cas. Elle va juste se retirer, puis sauver sa peau, puis essayer de garder euh, qu ce qu'elle qu qu a en dedans d'elle, puis continuer à s'occuper de, de sa famille, de sa vie, de ses enfants. Fait que de prendre notre place en tant que femme métisse, c'est difficile à cause des persécutions sociales et publiques et politiques qu'on vit. Puis se dire métisse quand on est une femme, c'est une grosse preuve de courage, je vous dirais. Puis c'est pas pour le fun qu'on se dit métisse, c'est parce qu'on le ressent vraiment. C'est très, très sincère. Attaquer quelqu'un sur son identité, c'est assez violent là, quand même. Là. Donc euh, d'avoir à se défendre euh, de ça, Déjà qu'en étant une femme, ben c'est déjà difficile de prendre notre place dans la société en général, mais être une femme métisse puis de devoir prendre cette place-là face à des abus comme ça, ben ça, ça ajoute une, une coche de plus de difficultés, mettons. Donc, euh, les, euh, Richard parle de héros, mais les femmes métisses euh, sont fortes en tabarouette. Là pour avoir traversé ça depuis très longtemps et de continuer de traverser ça aujourd'hui. Oui. Euh, Liane, et... as-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Richard? Oui, moi, euh, je trouve ça intéressant que, qu ce que les propos d'Isabelle, euh, surtout euh, en regard des attaques, des attaques qui ont été euh, perpétrées sur des individus, des femmes, pour la plupart, pour la plupart des femmes et c'est vrai que ces femmes-là, elles n'ont pas nécessairement, nécessairement renoncé à se battre mais elles ne se battent pas de la même façon fait mmh. que ils, ils, ils, ils cèdent le pas pas pourquoi parce que se sentent un peu seuls ils se sentent un peu seuls mmh. se seul, puis là on les attaque sur quelque chose pour, pour, pour, qui était fondamental pour elles on les attaque là-dessus et ce n'est pas reposant de se faire attaquer comme ça. Et surtout avec la violence avec laquelle c'est fait. On appelle ça de la violence latérale. Moi, j'appelle ça de la violence directe. Je suis mm -hmm. désolé, mais euh, je, je suis assez versé en la matière. Ça, c'est direct. C'était des attaques directes. Puis, c'est facile. Je trouve que ces gens-là, les gens qui font ça, ces attaques-là, partout au Canada, particulièrement ici au Québec, je pense que même euh, euh, notre ami euh, notre amie euh, Isabelle, en était Victimes aussi et d'autres l'ont été que je n'aurais pas nécessairement mais je trouve ça honteux et je trouve ça tellement facile de la part des individus qui sont euh, qui sont ethno ethnocentristes complètement refermés sur eux sur eux-mêmes assez qu'ils ils vont s'étouffer ils, ils vont finir par, par, par... Par mourir Même leur culture va finir par mourir s'ils sortent pas de cette, de cette prison dans laquelle ils sont enfermés. Mais je trouve ça tellement ordinaire, ça m'a tellement choqué. Euh, euh, J'étais vraiment bouleversé de, de savoir que, que ces gens-là, ces, gens, ces, ces femmes-là étaient aussi atteintes dans leur intégrité personnelle. Ça en était choquant. puis Je pourrais revenir aux attaquants, à ceux qui attaquent. Ces gens-là, par exemple, ils s'attaquent moins aux hommes parce que les hommes ont plus tendance à se défendre, à se défendre. C'est une question naturelle, comme on disait tantôt. Puis aussi, ils ne s'attaquent surtout pas au groupe. Ils ne s'attaquent pas à la collectivité, ils ne s'attaquent pas à la communauté. Parce qu'ils savent que s'ils en prennent une, ils l'isolent. Ils tirent dessus. Ah, oh, ben là, on va avoir gagné un point. C'est trop facile, les boys. Changer de théorie, changer de manière. De dégueulasse. Riel, Riel t'as-tu un coup de mot à dire là-dessus? Euh, ben pour moi, euh, moi, je vois la femme métisse comme étant porteuse de coutumes, de traditions, euh, bien sûr. Et euh, je joins à cette réflexion-là euh, le fait que l'homme métisse, euh, en tout cas pour moi, ça c'est mon approche à moi, puis c'est à travers effectivement ma grand-mère, c'est pas un stéréotype, mais c'est vraiment le cas, euh, et aussi ma tante, euh, je voyais ma tante euh, depuis que je, en tout cas je l'ai souvent vue et vu des photos d'elle aussi quand je la voyais pas avec deux, deux tresses, un petit bandeau, euh, tout le temps, elle était connue comme ça. Elle deux tresses, deux tresses, puis hein, à, à l'école déjà, quand elle avait 14-15 ans, elle avait décidé qu'elle porterait les deux tresses, puis c'était ça qui, qui, qui était sa vie finalement. Puis finalement, euh, mon père a un peu suivi le mouvement, et puis, euh, puis bon, moi j'ai une longue tresse euh, derrière ma, ma nuque, euh, on veut, je, je parle pour moi, là, mais euh, honorer les femmes qui ont porté cette ces cultures-là autochtones et qui ont été bafouées, qui ont été détruites, qui ont été annulées par tous les moyens possibles imaginables. Aujourd'hui, les métisses, chacun à sa façon, chacun selon son approche, c'est aussi honorer nos mères euh, amérindiennes euh, qui ont été les premières à se, à se rencontrer, disons à se métisser avec des Européens. Et aujourd'hui, même les hommes peuvent transmettre ou euh, vivre ces, ces coutumes-là dans la vie de tous les jours. Moi, je suis connu partout avec mon petit bandeau. C'est tout petit de rien du tout, mais c'est un symbole très fort dans, dans, ma, dans ma famille. C'est un symbole qu'on on assume notre identité, qu'on assume notre liberté et qu'on la choisit. Et, et on peut changer de couleur, on peut changer de dessin, on peut changer de choses. Et c'est sûr qu'il y a un lien très fort avec les nations autochtones, amérindiennes, et qui en général en on, ont des plus gros plus pour des cérémonies, des choses comme ça, euh, mais moi je suis connu partout euh, dans mon village, tout le monde me connaît comme ça, j'ai un petit bandeau euh, et c'est une façon d'assumer un peu cette culture-là. Euh, tant que j'ai la parole, je veux faire une digression vers une autre direction, euh, même si ça ira peut-être dans une autre partie de l'émission éventuellement, je voulais dire aussi que selon moi, mon approche, il n'y a pas seulement un type caractéristique de métis. Euh, mmh. Au Canada hein, au, au sens large parce qu'on se fait tous une image un peu et là j'ai des, des drapeaux stéréotypes qui sont derrière moi euh, qui sont bien sûr des drapeaux connus que, que, que pour, pour lesquels j'apprécie évidemment le signe de l'infini etc on n'a pas besoin de parler de ça mais ce que je veux dire c'est que l'image du métis a été euh, vraiment stéréotypée avec un chapeau de poil euh, une grande ceinture fléchée des, des, des bottes en mocassin euh, de poils aussi un peu des, des objets caractéristiques j'ai rien contre je les trouve magnifiques ces objets là ils ont une histoire, ils ont de la beauté etc. Euh, donc pas de problème mais je veux dire qu'il y a toutes sortes de métisses et par exemple moi dans ma famille on ne porte pas du tout ces choses là euh, on n'a pas de chapeau de poil, on n'a pas de bottes euh, de cuir, on n'a pas de ceinture fléchée non plus. Euh, et on est pourtant, on se considère vraiment comme des métisses. Donc je pense qu'il y a une image aussi un petit peu à, à remettre au goût du jour aujourd'hui, que le, le métisse peut être, je dirais, euh, accordé sous euh, <rire> différentes formes, selon les familles, selon les histoires personnelles qu'on a tous vécues. Et, euh, et c'est important que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent savoir ça euh, et d'ailleurs c'est un peu la même chose pour les Amérindiens euh, ou les, les Inuits ils ont différentes cultures ils ont différentes façons de s'habiller différentes cérémonies, cérémonies euh, traditions et tout ça et ce serait étrange d'imaginer que sur tout le Canada il y ait une seule coutume une, une, un seul vêtement et une seule chose qui nous identifie il y a des groupes, il y a des communautés il y a des, il y a des, des choses distinctes et c'est important vraiment que ça soit, euh, que ça soit divulgué, cette, euh, cette vision-là des choses. Mm. Alors, Richard, euh, oui. Richard as-tu euh, quelque chose à ajouter sur l'héritage du métier Oui, euh, ouais, sur, euh, sur ce que Riel vient de, vient de dire, euh, il y a cette, cette particularité. Euh, euh, chaque communauté, chaque euh, localité, chaque euh, famille, à ses, à ses coutumes particulières, à ses particularités. Ce qu'on essaye de faire, nous, le présentement, c'est d'essayer de trouver maintenant les points communs qui existent entre ces familles-là. Mais c'est vrai que les stéréotypes, ça va faire. Là, tu sais, le pan-Canada, le pan-canadien avec euh, la ceinture fléchée, etc. Je n'ai rien contre ça. Je trouve que c'est légitime. C'est parfaitement légitime. Et chacun, chaque individu a droit à ça. Chaque communauté ou famille même a droit à ses coutumes. Et assez tu en as fait l'exemple parfait tout, Mais, c'est ça, c'est important de comprendre que c'est cette distinction. Euh, ce ne sont pas des, des, des nations ou des communautés distinctes, mais ce sont des communautés distinctives. J'aime la petite nuance qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire que tu sais, politiquement, on a été, euh, juridiquement, on a été comme emboîté avec cette, ces mots-là. Hein, une société ou une nation, c'est une culture distincte qui n'est ni l'une ni l'autre. Mais non, elle ne peut pas être... Ni l'une ni l'autre puisqu'elle est un amalgame des deux à plus ou moins degrés, euh, des degrés différents. Ça fait que c'est exactement ce que vous avez illustré, Réel, bien content. Mm. Isabelle, de ton tour, c'est quoi tu penses de ça? Euh, c'est quoi l'héritage d'un métis? Oui. C'est ça la question? Oui. Ben, euh, ben ça vient de, de, de plein de places, l'héritage d'un métis. Euh, ça vient de, de son histoire personnelle d'abord, de sa quête identitaire à lui. Ça vient de hum, toute l'histoire cachée ou non. Euh, de sa famille. C'est sûr qu'il y a un héritage familial. Même si on n'en parle pas, c'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN, c'est dans notre âme. Il euh, y a aussi, un, je dirais, une bonne partie de l'héritage métisse qui vient d'échanges culturels qu'on a avec d'autres qu'on rencontre. Euh, je sais que, là, je vais parler pour moi encore, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait le, le, le même cheminement que moi dans leur quête euh, d'ouest, d'où je viens. Tu sais, ça, le, une des portes d'entrée, justement, c'est d'aller voir ta généalogie puis de voir, ah ouais, ok j'ai des ancêtres qui, qui ont vécu dans telle région, dans tel village, puis tout ça. Puis faire une espèce de pèlerinage, puis d'aller voir comment ils vivaient. Puis de comprendre euh, des blessures familiales, de comprendre des situations aussi, de comprendre des réflexes que toi-même, que tu as euh, dans ta vie d'aujourd'hui, mais qui datent de plusieurs générations en arrière de toi, c'est de trouver des réponses. Euh, fait c'est sûr que euh, au Québec, la façon dont la, la, la politique se passe, tout ça, euh, c'est dur de répondre à c'est quoi la culture métisse parce que on, on se fait toujours toujours comparer avec la culture des métisses dans l'Ouest qui eux ont obtenu un territoire puis qui, qui fit dans la vision de réserve, euh, territoire fermé, euh, qui cadre dans les lois du fédéral. Puis nous, au Québec, ben, on a une histoire différente. Notre, euh, on n'a on on pas été enfermé, on, on, on est partout sur le territoire, on vit partout au Québec. Puis dans mes, justement, dans mes voyages, dans mes pèlerinages, il y a des régions, je vois en Abitibi, je vois en Beauce, je vois sa la côte nord, je, je rentre dans des villages. C'est évident que les gens sont métisses. C'est évident, c'est des communautés, c'est des villages, sont tous cousins entre eux autres, ils se connaissent tous. Il y a des villages où je suis allée, ils ont tous les mêmes arrière-arrière-grands-parents, toute la gang, tout le village au complet. Bien, ça naît ça, des communautés métisses, mais parce qu'ils ne sont pas enfermés, enclavés dans l'esprit de, de réserve ou de territoire défini. Ah, bien, là, ce n'est pas des métis, mais C'est ça qu'il faut casser. c'est qu'il faut, euh, tu sais, Riel, il parle de stéréotypes, mais ben ça, ça naît, ça, d'arrêter d'imposer aux métisses de l'Est la même histoire que les métisses dans l'Ouest, la même façon d'exprimer de, leur métissage avec des costumes, puis des chants, puis tout ça. Moi, personnellement, là, le violon, là, ça me tape ses ça me tape ses nerfs. Fait que ça ne fait pas partie, moi, de mon identité métisse pantoute. Je me sauve, moi, quand j'entends ça. J'aime beaucoup, beaucoup mieux euh, entendre des tambours que d'entendre du violon. Ce n'est pas parce que je me sens plus autochtone, euh, première nation qu'européenne. Que C'est juste une question de préférence. fait, que Riel, il y a vraiment raison là-dessus. Parce qu'au Québec, on ne peut pas dire... Euh, oui, le, le début de notre histoire, de notre héritage métisse, de notre histoire métisse au Québec, c'est la traite des fourrures, c'est ça le, le, le pourquoi les colons sont arrivés ici, c'était pour la traite des fourrures. Maintenant, ce métissage-là, sur le territoire, comment il s'est exprimé, c'est pas exprimé avec la traite des fourrures partout. On, on prend des communautés métisses au Nouveau-Brunswick, ben, eux autres, euh, ce n'est pas la chasse, c'est pas c'est pas la trappe là, à la base de leur culture, c'est la pêche, ils vivent sur le bord de la mer. C'est à côte nord, ça va, être, ça va être autre chose, ça va être... Euh, le, le, le crabe, il y, y a, y a des, euh, des activités économiques reliées au territoire où ces communautés-là se sont installées, ces familles-là se sont installées, qui fait partie justement de leur, de leur héritage. C'est pas vrai que, que toutes les métisses de, de tout le Québec, de toutes les communautés, ils vont dire que, ah, ben, moi, euh, euh, c'est à cause de la traite des fourrures. Ben, non, il y, y a différentes histoires. Puis, de la même façon qu'il n'y a pas juste un peuple de Première Nation, tous les Indiens sont pareils, ben, c'est la même chose pour les Métis. Il n'y a pas juste un peuple Métis. Il y a plein de, de, de communautés, puis de, de, de façons d'exprimer de, cet héritage-là. Voilà. Richard, euh, vous avez d'autres choses à additionner là-dessus? Pardon. Oui, oui. Euh, ben, euh, j'ai l'impression que, à écouter mes confrères et ma consoeur, qu'on est en train de préparer euh, euh, le terrain pour euh, la prochaine émission. Euh, avec, mmh, euh, oui. Euh, oui, parce que tu sais, dans la prochaine émission, on va aller dans le domaine un peu plus communautaire. Vous avez fait un peu allusion à ces, à ces, à ces choses-là. Alors, euh, Puis aussi au niveau politique. Ben, moi, j'aimerais juste dire deux choses. C'est que dans l'arrêt Daniels, dans le jugement de Daniels, il est bien clair qu'il y a deux conditions. Il y a deux conditions pour correspondre aux critères de la Cour suprême. Il y en a deux. Il n'y en a pas 150, il n'y a pas 10 critères, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il y en a deux. L'auto-identification est la preuve d'un lien d'un lien ancestral. Il n'est pas défini le lien ancestral, on en parlera à la prochaine, à la prochaine émission. Mais ça, c'est le jugement de Daniels et ce jugement-là, il vient de nous sortir du contexte rapetisseur de parler. Euh, c'est un concept qui nous emprisonne, qui nous rapetisse, qui n'a nous, qui nous, qui, qui pas rapport pas en avec les médias de l'Est, mais pas du tout. Parce qu'il y, y a des communautés qui sont, qui sont allées là, juridiquement et qui n'ont pas été capables de... Il bon, y avait sept critères sur les dix, bon, tu pas bon. Neuf, ce pas bon. Il hey, ne faut quand même pas capoter. Là, le, le, la jurisprudence, c'est quelque chose d'assez euh, rétrograde à ce niveau-là. Les Métis et les autochtones non inscrits se rassemblent dans des communautés contemporaines. ont tendance à se rassembler dans des communautés ou des groupements contemporains qui, elles, sont en lien avec les communautés historiques originales. Ça dépasse parler. On n'est plus en 1850, on n'est plus en 1876. On est au premier contact, en lien avec qu ce qui s'est passé Lorsque les, les, les, les, les, euh, les Européens sont, sont débarqués, euh, les Français, entre autres, sont débarqués ici au Québec et qui ont fondé cette humanité nouvelle à laquelle on assiste euh, présentement, c'est-à-dire cette renaissance de l'humanité nouvelle. Eh, très bien, très bien. Oui, Isabelle. <rire> J'aimerais ça rajouter quelque chose là-dessus. Euh... Parce qu'on se, se fait beaucoup. Euh, il reste deux minutes. OK. Mm -hmm. On va y aller euh, rapidement. Parce qu'on se fait euh, souvent demander Ah oui, t'es métisse de quelle nation? Euh, puis ça, c'est, j'ai tendance à même pas répondre à ça parce que c'est tellement loin dans, dans la compréhension de ce que c'est un métis, parce que leur compréhension à eux, c'est basé sur euh, un nombre de générations. Il y a une différence entre lire une généalogie puis dire « Ok, j'ai des ancêtres autochtones qui datent du début de la colonie. » Puis, ça se peut que ça s'arrête là, puis que ça n'a jamais eu d'influence sur toutes les autres générations qui ont suivi après, qu'il n'y a pas eu de, de, de génération un métis avec une métisse, qui se sont mariés de génération en génération. Puis, ça se peut, au contraire, comme moi dans mes familles, que ça se soit perpétué, puis que ça fait 400 ans qu'il y a du métissage, puis que les métisses se marient entre eux, que des clans familiaux métisses se marient entre eux. Fait qu'il y a une différence en dire... Euh, as un ancêtre, un ancêtre autochtone il y a 400 ans, puis dire, moi ma lignée métisse, ça fait depuis 400 ans qu'elle existe. Il y a une grosse différence. Dans la première, c'est une façon de faire disparaître tes origines, puis de, de ne pas reconnaître ton métissage. Puis dans l'autre, c'est au contraire de montrer depuis combien de temps ça existe le métissage dans ton héritage. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé à CFRH 88.1 et 106.7 à la question Métis. On se reparle bientôt pour une prochaine émission. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour.